Pas à pas. pas à pas, pour le roi, je me démêle pour lui plaire. Pas à pas, pas à pas, pour le roi, je me démêle pour lui plaire comme Esther. Je me prépare à la rencontre du Grand Roi Je me prépare, je m'habille Et me parfume pour sa venue Je veille à ce que ma robe blanche Puisse garder sa couleur et son éclat. Dans. Je veille à ce que ma robe blanche puisse garder sa couleur et son éclat. Je veille à ce que je veille à ce que ma robe blanche puisse garder sa couleur et son éclat. Je veille que euh, ma robe blanche puisse garder sa couleur et son nez. encore je veille à ce que euh, ma robe blanche puisse garder sa couleur et son nez. car je veux car je veux lui rendre hommage et qu'il soit fier de moi!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 This one Emmène moi, emmène -moi. Emmène moi, je veux partir. Est-ce qu'on peut l'acclamer tous ensemble Alléluia, Seigneur. Seigneur, reçois les acclamations. Adonai, Elohim, Adonai. Oh! Tu es là parmi nous et nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons, nous t'adorons. Adonai, Yeshua, Jésus, le Créateur du ciel et de la terre. yeah merci pour ta présence you merci amène-moi me comme Elia comme Elie dans God. les cieux Take us up in the sky. citoyen des cieux Citoyens le père t'appelle euh, Yeshua Citoyens des cieux nous partirons Dans les airs l'encontre tu perds Ouf Oh Citoyens des oh, cieux nous partirons Citoyens des cieux nous partirons Citoyens oh. des cieux nous partirons Citoyens des, citoyens des cieux, nous partirons. Euh. Citoyens des cieux, nous partirons. Chez nous, citoyens des cieux, nous, nous rentrerons. Chez nous, citoyens des cieux, nous rentrerons. Chez nous, nous, nous, nous. nous, citoyens nous. des cieux, nous rentrerons. Oh! Citoyens des cieux, nous yeah. rentrerons. Citoyens des cieux, nous rentrerons. Citoyens des cieux, nous rentrerons. Quelle présence. Quelle présence du Père. Yes. Yeshua Wow. Alléluia Hallelujah. Quelle présence